Oye oh yeah, oye! Oh yeah, oye oh yeah, oye, oh yeah, jeunes gens, réveillez-vous! Y'a du nouveau pour football. Que what? Y Y'a des bonnes nouvelles pour y football. Que quoi Je vais tout. Ferme que... oh, ta gueule! Ferme ta gueule maintenant! Tu nous saoules! Laisse-moi parler, j'explique! Merde! Y'a du nouveau qui va sortir demain une mise à jour une grosse mise à jour qui va notamment mettre à jour le gameplay oui mes amis il va y avoir du changement de gameplay je sais qu'on est beaucoup à l'attendre je t'explique tout ça dans la vidéo franchement ça sent bon après il faudra voir le résultat mais déjà ce qui nous annonce, moi personnellement ça me haïe. avant tout hein, bien sûr l'abonnement le like je t'embête pas longtemps avec ça tu connais Donc, il va y avoir Plein de nouveautés qui vont sortir demain. Alors, pourquoi demain et pas pour la saison 2 Tu connais Konami, tu vois. Tu connais, on connaît, nous connaissons, vous connaissez, ils connaissent. Donc, pourquoi On ne sait pas. D'ailleurs, petit truc, hein, je vous avais annoncé que la division reviendrait le 2. Bon, en fait, maintenant, ils disent que ça reviendra le 3 au plus tôt. Donc, ça veut dire que normalement, le 2, il n'y aura rien. Il y aura peut-être le 3, voire le 4, voire le... Enfin bref, tu connais Konami, tu la précision, ce n'est pas leur délire, ils ne sont pas là pour ça, eux. Ils ne sont pas là pour ça, les gars. Alors, quelles sont les nouveautés dans la mise à jour de demain Accrochez-vous, les gars, ça envoie. Dans Dream Team, il va y avoir l'ajout des objectifs. Alors là, les objectifs, les gars, ça peut être deux choses. Première chose, ça peut être un truc énorme, hein, genre euh, un certain nombre de buts à marquer pour débloquer des trucs, etc. Bon, à mon avis, ça va être plutôt l'autre truc qui veut dire ça va être... Euh, mettez votre collectif à 100, euh, changez d'entraîneur, recrutez un joueur comme on avait avant et qui va te donner un petit peu de GP. On verra, on verra, mais je m'attends pas à un truc de ouf. Tu vas pouvoir enfin enregistrer 10 plans de jeu. Ça veut dire que tu vas pouvoir faire plusieurs équipes avec plusieurs tactiques et ça... Merci, merci, merci Konami, parce que c'était quand même indispensable. Merci d'y avoir pensé que maintenant, mais c'est bien déjà quand même, tu vois. Au niveau de la mise à jour, ils vont mettre aussi bon à jour euh, les ligues, les clubs, les équipes nationales, euh, managers, les joueurs, les stades, etc. Donc, est-ce qu'on va avoir notamment le retour des managers qui entraînent les jeunes Je ne sais pas, mais du coup, bah, c'est plutôt cool. Et est-ce qu'on va avoir peut-être des nouveaux maillots Peut-être, en tout cas, voilà. Ça, c'est une petite mise à jour. C'est pas le meilleur, je vous mens pas, mais... Le reste, ça vient, c'est quand même cool. Plein de corrections au niveau du gameplay. Alors, il y a euh, plein de trucs différents. Mais il y a un truc qui, moi, personnellement, m'interpelle beaucoup. C'est qu'ils disent amélioration de la réponse pour les changements de curseur. Parce que c'est vrai que je l'avais déjà dit. Mais les changements de curseur manuel, euh, tu as l'impression que c'est pas du tout précis. Et que des fois, ça ne prend pas le bon joueur, etc. Donc ça, normalement, ils vont améliorer ça. Ils vont améliorer aussi euh, les passes, les dégagements, euh, des super cancels, Pas mal de choses qui sont quand même euh, plutôt pas mal. Mais franchement, tu vois, quand tu vois ça, ça fait une liste qui n'est pas précise, tu vois. Mais ça peut changer quand même complètement le gameplay. Surtout que ce n'est pas fini. Il y a un truc qui va plaire. À tout le monde c'est qu'ils ont corrigé après faudra voir en réel le but à l'engagement alors eux en fait ils expliquent que c'est le positionnement des joueurs bah, qui était pas bon sur l'engagement et qui permettait euh, d'avoir des passes directes et où tu pouvais euh, pas faire grand chose sauf si tu anticipais donc normalement ils ont corrigé ça Déjà, ça, personnellement, moi, euh, ça me fait grave kiffer. Ils disent aussi qu'ils ont notamment corrigé la position des latéraux qui était trop écartée et pas assez resserrée dans l'axe. En plus, sachant que déjà, la méta, c'est que dans l'axe, peut-être que ça peut changer un peu euh, la méta, puisque si les défenseurs sont plus regroupés dans l'axe, il va y avoir moins d'espace. Il faudra suivre ça de près et voir, du coup, s'il y a du changement, notamment pour euh, bah, les Football pro qui arrive très, très vite. Les pros, il va falloir qu'ils trahient très fort à partir de demain, pour euh, bah, appliquer et analyser le nouveau gameplay. Tiens, ils corrigeaient un truc, c'est sur les corners, où des fois, le joueur au premier poteau, euh, il faisait n'importe quoi, il ne compterait pas le ballon, il ne dégageait pas le ballon, voire des fois, il mettait même le but dans son but, tu vois. La, le ballon dans son but, le but dans son but. Bah, bref, tu as compris. Du coup, ça, normalement, ils ont corrigé ça également. Ils ont l'air d'avoir bossé chez Coco. Hein. La petite semaine de vacances, à mon avis, elle leur a fait du bien. tu vois. Et là, ils ont aussi corrigé le gardien. Le gardien qui était... Très bizarre sur eFootball, c'est-à-dire qu'il était quand même majoritairement très bon. Mais il y avait des cas où il était catastrophique. Les sorties de gardien, ils ont corrigé ça. Euh, sur les corners, ils ont corrigé ça. Le fait que des fois, le gardien, il mettait le ballon dans son but. Alors que là, normalement, il va le repousser. Le fait que le gardien, quand tu un ballon contré, normalement là, il va pouvoir euh, corriger sa trajectoire et arrêter le ballon. À mon avis... S'ils ont fait bien les choses, on pourrait avoir des gardiens qui seraient incroyables. Et moi, dans les jeux de foot, j'aime quand les gardiens sont très bons. Voilà. Parce que, bah, au moins, il y a moins de buts. Ça, ça oblige, ça oblige à, à mieux faire ses attaques, etc. Et surtout, bah, ça réduit les use-bugs. Voilà. Les use-bugs où tu forces des trucs qui ne sont pas naturels juste pour marquer des buts. Donc, ça, pour l'instant, très bon. Ils ont aussi corrigé des trucs sur les fautes et sur l'arbitrage. Oui, monsieur Oui, papa Ils ont corrigé l'algorithme de prise de décision de l'arbitre. Espérons qu'ils ont fait ça bien, parce que l'arbitrage a toujours été éclaté au sol depuis de nombreuses années. Et cette année, bah, ça déroge pas à la règle. C'est-à-dire que la plupart du temps, il rien. Et puis des fois, d'un petit coup d'épaule, il te met un pénalty. Tu ne comprends pas. Donc ça, normalement, c'est corrigé. Les gars, je lis ça en même temps que vous. Je n'avais pas lu avant. Plus je lis, plus je suis hypé, plus j'ai envie de tester, je sais pas vous, mais peut-être que le gameplay, il va vraiment se transformer. On continue, on continue les gars. Ils ont également patché euh, plein de petits problèmes, notamment graphiques au niveau de la pelouse, au niveau des drapeaux, au niveau des yeux des joueurs, des mains des joueurs. Plein, plein, plein de choses, encore une fois, ok, pas mal. On continue parce que moi, vraiment, j'ai envie d'aller au bout et j'ai envie qu'on décrypte ça ensemble à la fin. Enfin, ils nous expliquent qu'ils ont corrigé aussi plein de petits bugs dans les menus, dans les affichages, dans les récupérations de récompenses, etc. Je ne vais pas vous lister tout parce que franchement, c'est relou. Et à la fin, surtout, ils terminent par, nous avons amélioré une variété d'ajustements mineurs à chaque mode et au match, dans le but d'améliorer l'expérience de jeu globale. Alors, résumons, chers amis. Nous allons donc avoir l'ajout euh, dans le mode Dream Team d'objectifs. Le fait de pouvoir sauvegarder euh, plusieurs dispositifs. Ça, c'est plutôt pas mal. Correction de l'arbitrage. Correction des gardiens. Correction dans le gameplay. Correction du but à l'engagement. Euh, correction des dribbles. Plein de corrections euh, graphiques. Et plein d'autres corrections mineures qui ne sont pas expliquées là. Ça peut être... Très, très lourd. Je dis bien, ça peut être. On connaît Konami. Alors, qu'est-ce qui risque de se passer demain, à mon avis Il va y avoir euh, soit ceux qui, dans tous les cas, seront forcément déçus et attendraient un changement radical du jeu. Soit, bah, on va plutôt être content de ces améliorations. Parce que moi, en ce moment, ce qui me dégoûtait vraiment, euh, c'était les bugs de collision. Ça, j'espère qu'ils les ont corrigés. Et l'arbitrage, évidemment, qui était un petit peu relou. Et toutes les phases un peu bugs. Euh, mais qui rejoignent quand même pas mal les collisions. Donc, j'espère que ça aussi, ça va être corrigé. On testera demain, mais vraiment, j'ai hâte d'y être. Alors, bien sûr, les plus euh, sceptiques d'entre nous diront que bah, euh, ça, ça aurait dû être dès le début. Je suis d'accord, mais Konami ne nous ont pas habitués à mettre à jour aussi rapidement leur jeu. En général, il fallait attendre plusieurs mois, donc il ne faut pas non plus être... Euh, totalement négatif, faut voir aussi le positif et pour moi ça c'est très positif, bien sûr derrière il faudra que ça découle d'un euh, truc de qualité tu vois, forcément si c'est corrigé mais mal, ça sert à rien. Euh, mise à jour demain et la saison 2 qui arrive, bon dans 15 jours ça reste long mais dans 15 jours on pourrait avoir presque un nouveau jeu tu vois avec tout ça dans 15 jours. Donc, moi, franchement, je suis plutôt content. Encore une fois, hâte de tester. C'était Luthor, Je vous fais des bisous, les gars. Bon dimanche et bonne fête maman. Ciao, les gars.